Chihuahua. Bonjour à tous Alors les filles, on va où aujourd'hui À la mer Et qu'est-ce qu'on fait à la mer euh, On va faire déjà du sable. On va se baigner les pieds. Wow. On va acheter des sushis roses. Des sushis. Des chichis. Oui, voilà. Des chichis. Et on va, va peut-être acheter des glaces. Ouais, des glaces. Nous voilà arrivés à la mer avec un beau bon soleil. Il a pas grand monde, on va pouvoir profiter ouais, de la plage. j'ai mal au vent. Et Alia, mal C'est super ah. beau. Bon. Ah ouais. C'est vrai, c'est d'être à la plage. on va acheter des glaces et des chichis. Ouais, on est prêts à gratter. <rire> on va prendre des milliards et des milliards de glaces. On va prendre gla une glace italienne et un carnet. Et maintenant. on va, on va voilà. prendre surtout le, souci, le... Tout là, magasin. Allez, Loubi Loubi a mal au pied. <rire> allez. allez, allez, avance, avance, avance. Oh, oh regardez, Et Vous savez, on va aller où Je réfléchis. Mais bien sûr, vers la mer, là-bas. Parce que là, on est loin de la mer. Attendez Vous ne m'attendez pas Attendez <rire> Vous savez pourquoi on a été loin de la mer Parce que vous connaissez la petite sœur. Eh ben, quand elle, est belle. Quoi, elle voit la mer, elle saute dedans. Elle a envie d'y aller. Elle euh, trempe ses petits tout petits pieds. <rire> C'est pour ça qu'on ne vient pas laisser dans la mer. Et vous savez, j'ai oublié de vous dire, on est royaume. Un roi... Bien, voyez va y la tarde. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. il y a regardez. Ah, bon. Et voici la petite... Ah. Lily <rire> Coucou Lily Tu dis coucou maman Bonjour. Bonjour Bonjour Bonjour On est en train de faire des beaux petits châteaux de sable c'est qui qui m'a pris ma pelle Ta petite pelle, je crois que je ne sais pas qui c'est. Sasia Elle est méchante. Non, faut pas dire qu'elle est méchante. C'est parce qu'elle va faire construire quelque chose. Est-ce que tu es pas de ma pelle? Si euh, elle est très concentrée. Elle est en train de nous faire des beaux petits pâtés de sable. Ah hein, Lili non, coucou Lily. Non, Lynn, tu jettes pas sur ta soeur. Dis coucou, maman. Non, Lynn, tu jettes pas sur maman non plus. Oui, non, non, mais mets-le dans le sable, Lily. Non, tu mets dans le sable, dans, dans le sable, dans le seau, oh, vraiment, le sable et le seau. Maintenant vos pirates. Pirates C'est quoi ce pirate Allez Oh, pirate Regarde les clats Maman a des Oui, bon, non, non, Oui, non, Oui! non, on en prend des trop mignon Il y, il y avait des et super. super Moi, Moi. j'étais en train de faire une couronne. Moi aussi, la plus belle. de la, la princesse. princesse. La princesse. Vous savez, il y avait zéro enfant, il y avait que nous trois. Ouais. Il y avait des animatrices. C'était super et gentil. Il y ouais. avait des ouais. Et voilà. Et après, on va aller à la piscine. Et après, et après, après qu'on aura bonjour on va y retourner tout à l'heure. C'est euh, bah, On va aller. Un spectacle, vous savez, on va avoir des jouets, des jouets, des loups On va être à Equinox, là-bas. Ils sont super rapides, l'animateur. On est en train de faire des jeux dans un spectacle génial. Regardez la pâte d'oiseaux, vous avez vu Regardez et, et, et Patch, il a battu un pirate Et Patch, il nous a donné un cadeau C'est un porte-clés Il y avait bracelet, et tout et tout Et moi, on prend une super porte-clés Ta-ta-ta-ta Regardez Elle s'appelle Lily C'est joli comme Regarde, elle en est trop piroquée C'est Ça, un petit truc. Après, il euh, euh, après, y avait le pirate qui était venu. Après, le petit... Et après, y il avait... y avait le pirate qui était venu et Pat Les pirates, ils étaient méchants. Ils voulaient voler les, les... les diamants. Et donc, et c'est donc, Patch qui a gagné Pat Il est trop gentil. Mais le pirate c'est pas gentil. Je me demande c'est quoi Trop bien. Ah, mais c'est trop bien ce que Mais comment c'est Il y avait vache et oiseau plus un pirate. pirate. Ouais maman. Si il y avait la petite figurine Du coca à la glace, regardez ce qu'il y a dedans Oui coca. Là, coca Moi je mange un magnème au chocolat Là il y a marqué coca, en plus c'est de glace mmh, La un glace Coca En pâte J'espère que vous avez, vous avez aimé la vidéo. Mettez des pouces bleus à vous voulez voir les trois chelles. Bye Nora. Oh. Oh. Oh.